Salut les gars, c'est Aurélien Fontenois, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo complètement folle. Préparez-vous à avoir les mains très moites. Regarde où je suis. Sur un pont. Le but, ça va être de le faire. Oula, là, j'ai le vertige. Ça va être de le faire, bien sûr. Avec le vélo, il y aura plein de trucs comme ça dans cette vidéo. Sensation garantie. Non mais regardez-moi ça. Oh là là, que ça fait flipper. Par contre, belle vue sur Grenoble. Au moins il y a de l'eau si on veut tomber là. Bon là, malheureusement, il y a des voitures. On est bien à 10 mètres de haut. Oh là là là là la vidéo va être folle. On descend tranquillou. Et faut faire ça avec le vélo. Mamma mia, ça va il y a du bon grip, ça va ça accroche. Ça va être fou, j'étais déjà là-haut, il y a deux trois personnes là, des petits yeux qui m'ont regardé, qui me disaient mais vous êtes fou, alors imaginez avec le vélo. Bon ce pont vous le connaissez certainement, il y a eu pas mal de vidéos qui ont tourné avec notamment Kylian Bron, Anthony Villoni qui se sont filmés. Quand t'es en haut, ça fait peur quand même. Il y a une petite phase de pédalage où il faut appuyer sur la chaîne, t'as pas envie qu'elle casse, donc j'espère qu'elle casse pas. Pour rentabiliser ce truc, je vais filmer de trois façons et vous me direz à la fin laquelle vous avez préférée. La première ça va être avec la caméra Insta360 Là j'ai mis un patch à l'arrière, je vais tester sur mon casque Je vais accrocher la caméra là j'ai commencé commencer comme ça déjà et Ce qui est sympa avec cette vue là C'est que ça va faire vraiment. comme si c'était un drone qui était derrière moi Une vue où on va Fantinant. vraiment voir le vélo moi Et vraiment le vide sur le côté Donc euh, on va attaquer avec ce premier plan Et après on va faire les basiques Avec la GoPro que je vais mettre en chesty Ici au niveau de la poitrine Et une autre petite caméra là Que je vais mettre sur la visière Juste là là Comme ça qui se présente là regarde, La petite Insta360 GO 2 Qui est sympa parce qu'elle est très légère Je peux la fixer là Je la clipse sur mon casque Et là on aura un troisième point de vue Le casque, le chesty et le 360 Allez bah cool. Merci à Bang Energy qui sponsorise cette vidéo après les passages comme ça trop risqués généralement les vidéos elles sont démonétisées donc il me fallait un partenaire pour pouvoir assurer donc merci Bang la boisson énergétique sans sans calories c'est que de l'énergie genre un truc là un gros coup de caféine ça ça fait plaisir c'est goût pêche vraiment très bon on se prend une petite gorgée et on va aller voir la suite regardez ce qui m'attend maintenant viens voir Deuxième idée folle, ça va être de rouler sur cette barrière Donc tu vois elle est en métal, elle fait en gros la taille d'une main Un pneu quoi, un bon pneu Et mon but ça va être de traverser toute la longueur En tout cas de la moitié La moitié ça serait déjà un bon objectif Pareil on va mettre les caméras, les trucs et tout Oui vous allez voir, ça va être très stylé Sauf si je tombe dans l'eau euh, ça sera un peu moins stylé Mais on va essayer de pas mourir dans cette vidéo C'est aussi l'objectif Allez petit coup de bang et c'est reparti Bon oh bah la moitié hein, je sais pas si j'arriverai à faire plus En vrai c'est la moitié la plus dure parce que c'est la moitié montant et la moitié descendant J'arrive pas à atteindre cette partie descendante là, ça m'énerve un peu là va voir jusqu'où je suis arrivé, on va regarder les traces Je me suis arrêté là quoi, c'est le record Un bon tiers, mais tu vois ça monte, ça monte Donc j'arrive jusque là, Il manquait pas beaucoup hein Si j'arrive jusque là après ça descend un peu et ça va m'aider mais. Allez une dernière fois, dernier essai J'aurais pas réussi à tout faire. J'ai l'impression que ça dure une éternité quand je suis là-dessus. On voit ma vie défiler là. Bon, le spot on l'a rincé, on a fait là-haut, on a fait ici la moitié. Bon, j'ai pas fait en entier mais la moitié c'était mon défi donc c'est réalisé. On part dans Grenoble, maintenant on va aller essayer de se trouver quelques petits spots bien sympas. Un peu de trial. Là-bas, ça fait plaisir. Je vais essayer de monter ce mur là. 1m50 le truc. Je vais arriver pleine balle, taper l'avant et j'espère que ça devrait passer. Je vite. Chaud. Il est fat quand même en fait. Allez. Voilà, ça passe. Il est fat. Hein. Bon, on va essayer de se dépêcher parce qu'on a vu un survivre. On vient de trouver un spot où j'étais même pas au courant. À Grenoble, un spot de dirt de ouf. Venez voir. Genre là, on l'a pas vu déjà. Mais un loop. Genre le truc. The spot de dirt, quoi. Comme ça, plein centre-ville de Grenoble. Genre il y a ça, quoi. J'avais jamais vu. On est dans un sacré niveau, hein, parce que les boss, elles sont pointues. Faut hein. que je sache s'il y a une assos ou un truc comme ça pour essayer. Parce que ils ont vraiment fait ça bien. Ils ont mis des bâches, ils ont mis euh, des tapis. Ils ont tout barricadé pour éviter qu'il y ait les gamins, je pense, et des gens comme moi qui viennent essayer. Et on va voir, il y a une cabane là-bas. On va voir si ça donne. Regarde bien, le seul truc que je peux faire, c'est la descente de, de départ. Celle-là, elle est possible. En fait, je peux repartir de la montée de là-haut, ici, sauter. Là, il y a un grand virage ici, qui peut être stylé. Après j'arrive là, là je saute. Gros virage. Et là-bas, il y a un ou deux sauts qu'on peut prendre. Avec l'enduro, je sais pas si ça va vraiment sauter, mais je vous fais une petite caméra embarquée et puis si tu peux prendre des images, c'est nickel. Allez. Allez, petite caméra embarquée. On va tester cette piste. Là, descente. Oh, c'était pas du tout le début, ça. J'avais pas du tout vu qu'il y avait un espèce de trou. C'est un petit raté. J'ai éclaté le pont avec euh, je pense mon disque ou ma roue avant, je sais pas. D'accord. Bah, faire des bosses de dirt avec un enduro c'est jamais bien bon. Hein. Bon faut que j'arrive un poil plus large du coup. On recommence Ok Le petit à Là on va essayer de la base. Ça y est, ça Le dernier avec l'enduro c'est impossible, je m'écrase. Non mais vraiment, ce spot il est ouf. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait. La terre, c'est une espèce d'argile trop stylé, ça roule trop bien. Bah, belle découverte. Hein. Viens on va voir la cabane là-bas, tiens. En plus, ils ont fait euh, des petits escaliers chépés dans la terre. Même les égyptiens, ils n'ont pas fait ça. On découvre euh... Allez, un petit bérix. l'Antiquité, un guidon, encore un cadre. J'aime trop les trucs un peu glauques comme ça. Là, Là, bah, là, bah c'est les clopes, le balai et là, il doit y avoir tous les outils ou alors il y a peut être un mort. Ah bah ouais voilà, c'est là que ça shape, là il y a de la pelle et tout. Un truc bien pour une fois en France, sans dire que c'est chiant la France, mais tu vois il y a plein de pelles, ça n'a pas été volé. pendant en plein centre-ville de Grenoble, elles sont toutes là encore les pelles et ça c'est cool les gars. Bon bah, on continue un petit peu euh, sur Grenoble, bien cool le spot. Si vous ne connaissez pas à Grenoble, ça se situe juste à côté du Stade des Alpes. Le Stade des Alpes à Grenoble, il est là et en fait c'est juste derrière. Ils l'ont super bien construit ce terrain parce que le moindre espace qu'ils ont eu, t'as vu. Alors là, ça part en virage relevé, ça saute là. Ça envoie, ça saute, là il y a un virage relevé qui repart dans la ligne. C'est encore tout là-bas. Franchement, au niveau optimisation du terrain, ils ont tout fait à la main, à l'appel. pelle. les gars. Euh, bon, du coup, on a dit qu'on partait Stade des Alpes à Grenoble, là-bas. On de trouver une belle ligne là. Là, on a quelque chose. Il y a juste cet arbre là qui m'embête, mais on peut partir de là. J'aimerais faire. Ça, là, ici. Et après, je fais tout le serpentin. En plus, C'est un mur avec un peu de mousse et tout, ça va être sympa. Le but, c'est d'arriver sur le mur en bas, là. Tu vas me voir passer. Et là, je termine, là. Un espèce de... Un espèce de North Shore, tu vois. Genre, tu sais, les trucs en bois, là, qu'ils ont au Canada. Les versions urbains. Ça va très stylé. Du coup, on va remettre la caméra et... feu Il y a ces branches qui font chier. Ok. Virage okay. à 90, là. là c'est la partie la plus chaude ah faut pas y aller on va y aller comme ça mais un petit pied pour passer allez ça repart de là déjà pas mal Hop. Okay. Ouf. franchement cool il y a juste le virage il faisait tellement flipper, du coup je vais obligé de mettre les pieds là parce que sans mettre les pieds quand tu as 5 mètres de vide à côté de toi enfin même plus d'ailleurs ça faisait vraiment flipper je pense que le plan va être stylé on va vous le mettre dans la gopro là bon ben on va se trouver un truc encore plus dur encore une barrière bon aujourd'hui c'est le thème l'équilibre les barrières celle là elle est nouvelle parce qu'elle bouge elle en métal ça glisse et par contre ce qui est cool pour moi c'est qu'elle descend du coup généralement quand ça descend c'est beaucoup plus simple de prendre l'équilibre elle est assez longue mais mon but, c'est d'arriver cette fois-ci vraiment au bout de la barrière. Allez, let's go Bonjour Bonjour ouais, c'est bon. Bonjour Bonjour Je suis en train de se faire engueuler. Du premier coup, c'est bon, c'est passé. Seulement, bon, on est dans la mairie, je crois. Je crois que c'est la mairie de Grenoble. Bah, s'est bon, s'est un peu fait C'est pour ça que vous entendez certainement bonjour, bonjour. Bah, j'ai dit moi, j'y vais. Vas-y, je trace. Bon. Euh, J'avais un seul essai pour le faire et voilà, c'est passé. Mais effectivement, on pas abîmer le mobilier. Et normalement, il aurait fallu une autorisation, apparemment, pour monter sur cette barrière. Donc, euh, on l'a pas fait. On est désolé. Il faut surtout, les amis, les enfants, surtout, qui regardaient cette vidéo, essayer de pas de faire ce que je fais. Parce que je monte sur des trucs qui sont très dangereux. Et en plus, sur des trucs qui sont interdits. Donc voilà, j'ai tout faux dans cette vidéo. Mais bon, c'est ce, ça le sport, le sport extrême, il faut dépasser un peu ses limites. Bon, on va aller sur un truc un peu plus soft. Bon, euh, pas si c'est légal non plus, mais on va aller là-bas, c'est pas mal. Bon. On arrivé sur le dernier spot, regardez comme il est magnifique. Derrière c'est le palais des sports de Grenoble. Ici Tab des Alpes, c'est là où ils jouent tous les matchs de rugby, de top 14, anciennement les matchs de foot et tout ça. Et alors j'ai un premier truc. Là on va se faire un petit shooting photo. On vous montrera les photos dans la vidéo et un petit peu sur Instagram et tout. Magnifique, la vue, je pense qu'on peut se faire un shooting photo super beau. Et mon dernier défi, c'est cette poutre là. Elle est beaucoup plus basse. Elle est cool. Seulement je vais devoir rouler dessus, faire un stoppie 180, replaquer, et repartir dans l'autre sens. Ça c'est très chaud. Je serais content de le faire du premier coup, mais on va essayer de voir le moins d'essais possible pour le faire. Ah bah, option 2 pour monter, on l'a collé. Hop, vais emballé dans mon défilé. Ah. ah Presque. Ah non Regarde, objectif encore plus dur. On doit faire pierre, tac faut repartir. Et si je suis très chaud même, j'arrive à continuer sur la petite barrière là-bas là. Et là on a le clip Instagram parfait. Oh, le dérailleur a pris. En même temps, si je rate, c'est soit un disque, soit un dérailleur. Vous vous mettez pas un pouce bleu pour ça, franchement les gars, c'est pas cool. Voilà, chop Défi réalisé Ah bah il aurait fallu plus qu'un seul essai, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je veux faire des défis dans des vidéos, je dis fais 180, déjà c'est déjà très chaud, et pendant le défi je me dis tiens, vas-y rajoute la barrière, truc encore plus dur quoi. Bon j'espère que vous avez eu un peu des frissons dans cette vidéo, j'ai essayé de vous faire des trucs super chauds pour changer un petit peu d'habitude, j'ai risqué ma vie donc euh, laissez un petit pouce bleu, je pense que la vidéo elle est démonétisée directement sur Youtube donc euh, juste votre soutien ça serait cool. Et puis ben on va faire les petits cailloux là, on vous laisse sur des photos, un petit défilé de photos comme ça... Euh je les mettrai sur Instagram, vous pourrez les prendre pour les télécharger pour un papier peint ou je sais pas, un fond d'écran sur votre ordinateur ou téléphone. Je pense à t'abonner et vous faites les maillots Bomber Show, nouveaux bracelets Pro ProRider. Toi aussi, tu veux les récupérer. Il y a ma boutique en ligne shop.enroulant.tournant.fr. Tu y vas tout de suite, ça fera plaisir.